Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes en rapport avec les salles de cinéma, ce qui s'y passe derrière l'écran, devant l'écran, en cabine, bref un petit peu partout. Il euh, y a eu quelques semaines, je vous ai parlé d'une fois où on s'est retrouvé à avoir énormément de pop-corn dans une salle et où ça a été une galère à nettoyer. J'ai eu envie de raisonner un petit peu avec cette anecdote pour vous en raconter une autre en rapport là avec de la vente de pop-corn. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on vend du pop-corn, on en vend une certaine quantité en fonction des films qu'on a. Ça, je vous imagine que je ne vous apprends rien du tout ici. Mais il arrive des fois qu'on ait des cas un petit peu particuliers où on se retrouve à devoir faire de la vente un peu itinérante. Ce qui fait que des fois, bon, maintenant aujourd'hui c'est un peu compliqué avec le Covid, quoique je pense que ça va commencer à revenir, mais en gros on se balade avec une grande panière dans laquelle on a plein de confiseries et on va du coup aller faire de la vente en salle, ce qu'on appelle de la vente en salle. Et il y a eu une fois, en fait, où on s'est retrouvé un samedi soir à avoir une avant-première d'un film qui était plutôt attendu. Euh, le film étant ce qu'il est, c'est-à-dire à la 2. Voilà. Mais du coup, c'était un film qui était plutôt attendu et on s'est retrouvé à avoir pas mal de monde qui débarquait. Pas mal de monde qui débarquait en avance, parce qu'on avait la salle qui était libre un petit peu avant. Donc ça veut dire aux alentours de 18h pour une séance à 20h. Et on a commencé à voir dès 18h30 des gens commencer à venir s'installer. Et donc du coup on s'est dit, bah, et si on essayait de vendre un petit peu de pop-corn dans la salle parce que les gens, ils n'ont pas l'air de venir au comptoir et puis en même temps, dès qu'ils vont être installés, peut-être qu'ils ne vont pas oser revenir au comptoir en bas. Donc du coup, on décide d'aller euh, en salle vendre du pop-corn. Et moi, je commence à installer un petit truc en bas devant l'écran, je me mets à mon petit spot et je commence à faire de la vente. Ça a été une des fois où j'ai eu le plus de mal à vendre du pop-corn parce que les gens en demandaient constamment. Et imaginez, c'était une salle de 515 places. 515 personnes qui viennent te chercher du popcorn non-stop, ça fait beaucoup. En gros, pour vous donner ordre d'idée, moi j'étais devant l'écran à vendre le popcorn. J'avais ma petite caisse et j'avais mon stand. Et en gros, j'avais deux collègues qui se faisaient le relais pour aller prendre des caisses, les remplir de popcorn, me les ramener. Il y en avait une autre qui partait prendre la caisse, remplir de popcorn, la ramener. Et ça a duré pendant 40 minutes. 40 minutes de vente non-stop où je n'ai fait que vendre du pop-corn. Ce fut pas très long, parce que le temps est passé vite du coup, mais ce fut très physique. Et je crois que même encore aujourd'hui, euh, ce fut une des plus grosses ventes qui a été faite dans notre cinéma parce que réellement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vienne chercher ça. On s'était dit, ouais, il bah, va y avoir quelques clients qui ne sont pas passés en bas, qui n'ont pas vu qu'il y avait les stands de confiserie, qui vont venir chercher du pop-corn. On ne s'attendait pas à ce qu'en fait, ça soit quasiment toute la salle qui se réveille d'un seul coup et qui disent Hum, j'ai oublié de prendre du pop-corn, et si j'allais en chercher en bas auprès du mec qui n'en a pas beaucoup, alors que dans le hall, il y a un magnifique stand de confiserie sur lequel il y a tout ce qu'il faut ?» Et bien, bah, je me suis fait dépouiller. Je me suis fait bien dépouiller, et encore aujourd'hui, ça reste un des moments où j'étais vraiment le plus en train de dire « Bonjour, vous voulez quelle taille de popcorn? Celui-là Ah bah désolé, faut attendre un petit peu, parce que ma collègue est partie rechercher, parce que là, j'en ai plus. » Je vous laisse vous mettre sur le côté « Bonjour, la même chose Allez-y, allez, allez mettez-vous sur le côté !»« Bonjour, la même chose !» Ça reste très drôle encore aujourd'hui. Ce fut, ce fut un grand moment où je me suis vraiment demandé « Oh là là, on aurait clairement dû prévoir un peu mieux notre truc et pas faire ça à la va-vite » Mais au final, ce fut un moment assez drôle et ça reste une des expériences les plus amusantes que j'ai eues en termes de vente pure et dure que j'ai fait dans une salle. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et d'ici à, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Dans l'ombre des salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.